Donc salut salut, on se retrouve pour la mission Liquidation Totale en difficile avec l'ami Hell Gunner. Salut salut Donc on va voir ce que ça donne. C'est Gunner le premier Non, c'est Gunner le premier Je vais pas savoir. Non Non mais arrêtez, ils ont des Bien reçu Elles se d'abord les otages et ensuite Oh non Ça fait peur les cagoules. Ici Alpha, je suis coincé. de Bon, je suis coincé. Pour c'est pas possible. Voilà. Bah, en fait, si tu veux, quand t'es descendu, je t'ai sauté sur la tête. Oui. Quand tu descendais, je descendais. Oui. Sauf que, à la fin, quand t'as fini de descendre, et bah, mon mec, il s'est raccroché à l'échelle, mais tout en haut. J'ai pas compris. Et pas moyen de bouger. Bon, j'ai fait un truc très, très moche. Hein. C'est-à-dire, j'ai tiré une balle à côté de Nick May, monsieur. J'ai la dans la tête. C'est bon. T'as fait les présentations Oui, non, mais j'aurais bien aimé lui mettre la première dans la tête, ça aurait été vachement mieux quand même. Mais bon. Ah, il faut plus sur deux c'est vachement mieux alors euh, j'ai tout euh, le sont hein, juste devant nous voilà je prends celui de gauche comme d'hab ouais allez 3, 2, 1, feu Là. je suis Bien fougère donc pareil gauche hein je prends, je prends la droite hein. allez t'es prêt 3, 2, 1, feu Drogues, calme, là, je suis... mm. bon. oh, es il est hydro-tarcan là chez moi tout Bon. On est pressé. Je pense une gauche 3. Attends, attends, attends, il est où je vois pas Là. 1, 2, 3. C'est dégueulasse. On est en train de se rentrer dedans, on monte les escaliers, tu sais. Allez, allez, allez. <rire> on met le bug toujours cette porte alpha c'est bon C'est Affirmatif, on vous non, voit Alors... Gunner en position euh, pareil Deux ennemis en vue, descends-les Je prends une gauche, 3, 2, 1 pareil. Et... Ah mais non mais.. C'est bon Ouais ah, j'ai eu les non. deux hein. Non mais arrête, je tirais dessus, je tirais 4 ou 5 balles. Bon ok, je suis mauvais, j'aime. Sujet complet, je pense. Cible repérée. Dro droite à moi, un, deux, trois. Et demi à terre. Voilà, là, ça on va bouge. bien, c'est cool. On a pris les pieds. En attente. Cessez le, le feu. On attend les squads. Ça marche. Cessez le feu. On attend les squads. Allez. Attaque en vue. Grenade flash au signal. On est prêts, go! Bien reçu! 3, 2, 1, go! C'est ma volonté! Otage sécurisé, on continue! Oh, C'est bon, on peut aller à l'ambassade! On oh, va voir combien de temps ça dure! Pourquoi il marque Otage Delta? T'as un petit bug là? Ouais, oh, un petit bug! Faut qu'on se barre là? Oh, ouais, ah ouais, la porte est ouverte! En mouvement. On se dirige vers je suis désolé, je suis un peu à la Qu'est-ce Qu que je fabrique Mais eh, c'est bon. Contact. tu peux tirer euh, Vas-y, euh, approche. Je suis prêt. Feu Ils nous ont trouvé je peux rentrer là, disons Hein moi j'ai tiré, je l'ai eu. hein. Ah non, t'as tiré à gauche Ah j'ai tiré à droite mec. Bah tu, as pas, tu as, pas as pas tombé Si si si. Ah non non Celui qui est resté en haut il est à droite. Hein. Alors là. Mais c'était trois non aussi. Non mais c'est deux. Non il y avait trois mec là haut. En On se vers Oula. On a eu un pas assez attendu tu vois. C'est un ça la merde. Ouais, de, euh... Bon, je prends les deux de droite, moi. Allez. 3, 2, 1, allez, c'est parti, c'est la tête. Peut... La double On à une fond. balle, quand même. C'est toujours ici, mais... C'est de faire de moi. Alors là, ils vont se reprendre dans Muscad. Ah. À il est où Je l'ai, je l'ai. Je peux aussi mourir Putain, mais sans déconner. Mais mec, tu mets une tête, tu tombe pas. Euh, à gauche. Il y a du monde, là. Dégagez Ils nous ont Je crois que ça serait les mêmes en même temps. Pas du.. Jeu. Extraction à notre position. Parce que je ne sais pas. Ouais, tu verras. Ça va, si BP il s'enclenchait pas à chaque fois que je bouge. Allez, à gauche Non, c'est bon. C'est bon, dégagé là. Oh oui, j'avais Allez J'ai posé les bébés. Me donne ma démission, voilà Mais c'est pas possible. Je prends celui de gauche, mais vraiment à gauche. Vas-y. Et il y a voilà. taille, on bouge. j'ai tiré sur celui de droite aussi. Hein. Je pense qu'on pas ah, j'ai vu, j'ai vu ta balle On je suis <rire> bon. Ok. On va tirer dessus, quand même toi sur le second, c'est ça, ça Parce que tu me dis vas-y. Bah, tu m'as ma... dit Attends les squats. Tu t'attendais au compte à peut-être, non, non Non non, c'est bon. Contact. Je suis toujours prêt à appuyer sur la, la gâchette. Euh. Ouais mais non là. va mais... attendre qu'il s'arrête. Oui parce que là... Je pense une gauche toujours. Allez hop, Allez. 3, 2, 1... Je peux aussi vraiment le tuer le mec, hein. Les mecs, j'ai es... mis une balle dans la tête. Je sais, moi, ça arrive tout le temps, les bugs, c'est chiant. Je sais pas pourquoi, ce jeu, il y a 2, 3 petits problèmes, genre l'icône rouge qui reste à, à gauche, on sait pas pourquoi. Parce que c'est trop dark J'ai plusieurs tireurs en visuel. Ouais, ils, ils sont, sont 3 là, à de... Ouais. ouais euh... Ouais, j'ai pas posté encore l'épisode ça va Je voulais excuse moi je suis désolé... Euh... tu l'as eu c'est bon ah, il s'est téléporté mec t'as vu ça euh, ouais j'ai trouvé ça un peu chelou mais bon tu l'as eu ouais il a fait boum boum boum et je lui ai eu au dernier moment ouais, de non je suis désolé j'ai fait ça comme ça c'était au feeling un en peu fait. là par contre j'ai un lampadaire ah moi je vois le mec debout à droite je l'ai en bouge. Ici Alpha. Je sais pas comment on s'est déverdé, mais <rire> c'est passé. Parce que c'est ça. Le seul que je voulais c'est que t'as vu en premier en fait. Mais sur lequel t'as tirer en premier. Ah, tu n'as pas Walchoté fait... bien sûr, ça pas drôle. Non ça c'est trop bien. Mais ils font on quoi là euh, Oui c'est là où il y a plein de, de méchants. Alpha en position. Essaye de côté un peu de qui peut pour faire. À Allez, on est prêt. On est prêt go. À trois. Un, deux, trois. go go, go, go On continue Et Tu es à droite, par contre, je pas eu, non Ça, bah, Je l'ai pas vu Il est un Non Je crois qu'il reste, un. il, en, il en a eu, je pense. Le Ah non, c'est un otage En bas, à gauche Là, à la tête. Ah, Non, à Non, c'est en bas, c'est à droite Dieu. Alpha, les sont en Otage, ah on a tué combien otages là au passage bon travail. Ouais, 3, 4 Bien joué On est des boss bien sûr ouais, on va sait faire quelque chose. Ah bah oui Voilà donc on a tout débloqué, c'est cool hein Allez Et bien sur ce, à ciao ciao Tchao, tchao. tchao